D'accord, quittez pas, attendez, je regarde. Bonjour. Ouais, un chargeur automatique. Oui, quittez pas, madame. Euh, pardon, j'arrive. Ouais. J'ai besoin d'une machine tout de suite. Ah, ok. Un attends, double 100 hein. avec euh, double bille. D'accord, attendez. Pour cet après-midi. Quittez pas. Hein. Ouais, bon, oh, attends, Géry, stop. Ça va pas du tout. Alexandra, New luck, commercial sédentaire, je vais te montrer comment ça marche. T es prêt Allez hop Bon, je crois que je me suis laissé un peu déborder là. Explique-moi. Un tout petit peu. Tu Allez. vas m'expliquer en quoi consiste ton job. C'est ça. Je vais te montrer les ficelles le du métier. Je vais t'expliquer le poste de commercial sédentaire. Parce Alors, que concrètement, les fondamentaux, tu conseilles, tu accueilles et tu fidélises le client. Toujours avec le sourire. Toujours avec le sourire. Même dans les galères. Malgré les situations <rire> compliquées. Et okay. dis-toi qu'un sourire au téléphone, ça s'entend. Donc même si tu as plusieurs lignes... Est, On est quand même là. C'est comme dans une vidéo. C'est ça, ans. tout à okay. fait. Bon, toi, qu'est-ce qui te plaît dans ce job ben, moi, clairement, c'est la polyvalence parce qu'on a énormément de machines. Donc, euh, ben, on fait du commerce, mais aussi de la technique. Donc, euh, tu ne sais pas de quoi est fait ta journée. Quoi. Okay. Ça fait combien de temps que tu fais ce job toi Moi, ça fait deux ans que je suis arrivée à Newlock. D'accord. Ouais, février. Et qu'est-ce qui te plaît chez Newlock Clairement, euh, j'aime euh, beaucoup ce milieu. Euh, le service à la personne aussi. Les gars, ils arrivent. Clairement, ils ont un besoin. Et puis, euh, il faut y répondre tout de suite. Euh, puis, il y a le petit challenge quand même... Euh, faut trouver le matériel, quoi. Il faut ah, l'avoir, il faut. Que... Euh, il et faut tu faisais quoi avant Ah ben moi rien à voir. -à euh, avant j'étais dans une école de voile et encore ah avant oui ça euh, parachutisme. Non. <rire> et <ouais. rire> et as quoi comme formation <rire> Moi j'ai un BTS assistante de direction. Et alors c'est quoi ton meilleur souvenir au comptoir Moi mon meilleur souvenir, bah dis-toi qu'il n'est pas si vieux que ça parce que j'ai un client qui qui est arrivé en milieu d'après-midi complètement perdu il s'était fait planter voilà. et là bah, du matériel très spécifique et en une heure de temps j'ai réussi à lui trouver et le lendemain il l'avait à l'heure super enfin euh, un beau défi relevé ça, quoi. un beau défi et un client content euh, qui est bah, en plus okay. euh, devenu fidèle donc euh, très contente super. et ton pire cauchemar ah bah mon pire cauchemar <rire> <rire> c'est aujourd'hui avec moi <rire> sympa non c'est ça ah non, non, t'inquiète pas, je l'ai déjà formé une ou deux fois, non, c'est pas ça. Euh, non, mon pire cauchemar, mais qui a bien fini, euh, en fait, j'étais nouvelle, euh, un oubli, et grâce à mon chauffeur, euh, il m'a dit, non mais c'est bon, il a repris les clés, et on a réussi notre fin de journée, mais euh... okay. ouais. Donc, t'as un chauffeur personnel, toi Ouais, c'est ça. <rire> <rire> non. <rire> non, quand je dis mes chauffeurs, euh, voilà, c'est je gère le planning des chauffeurs. D'accord. Voilà, donc c'est moi qui, qui explique les tournées aux gars et où est-ce qu'ils vont. Ok. Toi, tu bosses toujours assise Toujours assise Pas vraiment, non. Ah Tiens, bon regarde, je te montre. Déjà, juste, on se lève ouais. pour accueillir un client. Ouais, c'est mieux. C'est quand même vachement plus okay. sympa. Hein là, tu vois tout. là. C'est ça, on voit tout. Parce qu'ici, ah. le poste de commercial sédentaire, eh ben, on est polyvalent et on doit tout savoir au niveau de l'agence, que ce soit la technique, le commerce, les clients. On est amené à donner du matériel aussi. Ce n'est okay. pas exclu. Et puis, aller à l'atelier. Toujours faire un retour au responsable. Oh, voilà, un bon. J'y vais ou tu te lances euh, Vas-y, ouais. ouais allez, c'est parti. Newlock Château d'Olonne, bonjour. Les deux, on recrute tout type de profil. Olonne pour moi, mais vous êtes les bienvenus dans toutes les agences. Technico-commercial. Sédentaire, catégoriquement J'aime pas conduire. Alexandra, merci beaucoup pour la formation. Mais je t'en prie, ri, c'est bien normal. Tu crois que je vais y arriver Il y a du travail, mais t'inquiète, on va y arriver. Bon, t'es sympa. Merci beaucoup. Et si vous aussi, vous avez envie de rejoindre les équipes commerciales de Newlock, postulez. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. À bientôt.